Salut c'est Vince, en pleine euh, session de prélancement sur, euh, sur la formation qui va vous permettre euh, de, de pouvoir gérer une situation de départ de feu à la maison. Donc ça c'est super important, on a euh, beaucoup d'accidents, beaucoup de, de, de personnes qui sont intoxiquées, euh, qui euh, sont brûlées... Euh, et j'en passe. Euh, C'est effroyable. Les chiffres de 2019 ont encore, bien sûr, encore une fois, euh, bah, été euh, malheureusement assez importants. Alors, j'ai noté ça quand même. On est à 15 035 personnes qui ont été blessées euh, au cours d'incendies de, de, bah, domestiques hein, durant, durant l'année 2019. Toujours en 2019. Euh, alors, je mets mes petites lunettes, hein, j'y vois plus clair. Toujours en 2019. Plus de 800 décès, hein, de 800 personnes ont décédé à la suite d'un incendie domestique. On compte plus de 71 000 incendies domestiques par an. Ça, ce sont donc euh, les dernières données donc, de l'année 2019. Euh, je n'ai pas tour sur 2020, euh, ce qui représente une intervention toutes les 7 minutes pour les sapeurs-pompiers qui sont les premiers témoins de ces accidents qui sont bien sûr dramatiques. Alors, euh, je vais lancer là prochainement un module de formation qui va vous permettre justement d'avoir euh, tous, les, tous les conseils, toutes les, toutes les meilleures méthodes, euh, les, en tout cas les, les plus efficaces, pour que vous puissiez euh, justement réagir du mieux possible euh, le jour où ça vous arriverait. C'est quelque chose qui peut toujours vous servir et surtout qui peut vous éviter de mettre votre vie en danger. Je vous remercie et je compte sur vous. Je vous mets le lien en description du petit formulaire que j'aimerais que vous me remplissiez euh, à me retourner. Et puis, euh, à ce moment-là, je vous préviendrai, si vous me laissez vos coordonnées, euh, votre adresse email. Euh, je vous préviendrai lorsque le lancement euh, sera, donc euh, lorsque la formation et le module Format Feu Domestique sera mise en ligne. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente continuation et surtout, n'oubliez pas, restez vigilants. A bientôt.